Ouais ah, faut regarder dans le rétro avant de manœuvrer en fait pas pendant On check, on clignote, on se déporte C'est pas on se déporte, on clignote, on check C'est pas possible ça un problème chronologique dans la procédure Nous étions tout à l'heure devant Notre-Dame, mes amis, ce que je n'ai pas manqué de ne pas vous dire. Nous sommes dorénavant sur la place de la Concorde à Paris. Deux jours cette fois, donc normalement visible avec l'obélisque, la Madeleine devant nous. Et nous allons emprunter les champs élysées ici sur ma gauche, pour rentrer à la Casbah. Qui est une, une sympathique maison composée de plusieurs pièces dans laquelle je réside. Et qui est à des lieux de là. On pivote, la Madeleine, salut la Madeleine, qui n'est pas celle de Proust. Allons-y mes amis, on va pas s'embrouiller ici. Et hop, nous, on décale. Et voilà, les champs Élysées, nous sommes donc au commencement des champs élyséens hein, que nous allons remonter de tout leur long, et je vous en épargne, je vous l'épargne. Toi, tu pas compris par contre, il y a un passage piéton vraiment à 20 mètres de toi, et tu risques ta vie. Ça, c'est les touristes, ça. Une plaie. N'écoutez pas ce qu'on vous dit dans les séries américaines, les champs Élysées, c'est ça. La police, les travaux, les mecs qui tournent n'importe comment. Quand même des bus de touristes, mais vides. L'arc de Triomphe au bout et des gens au milieu de la route. Sans raison. Voilà ce que c'est. On vous ment, messieurs-dames. Paris, c'est de la merde. <rire> Là, c'était l'atelier de la photo la plus originale qu'ils auront tous sur leur Instagram. Elle, c'est la fan d'Emiline Paris. Je plains les fans de cette série, soit dit en passant, puisque depuis qu'elle est sortie, on n'a jamais vu autant de femmes avec un petit bonnet rouge un bérel hein, et une petite robe ou une petite veste en bain des copies conformes tu sais euh, je m'en suis cassé une Paris aussi des routes pas refaites depuis le Moyen-Âge et ça, ça commence à bien faire je vous le dis en toute sincérité, je me livre à vous c'est relou les routes c'est pas une vanne je le dis légèrement, mais ça m'a quand même coûté 2000 balles de jante, cette histoire. Et au vu des bruits que ça fait quand je roule dans Paris dorénavant, j'ai l'impression que je vais y avoir de nouveaux droits. Bien vu, camarade. Merci, merci, merci la France. Merci mes parents, merci mon manager, merci ton bonnet, merci ta chemise rose. Merci le camion. Merci la vie. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. merci bien merci bien ouais. plus ça veut rien dire plus je le dis pourquoi vous faites des gosses si c'est pour les foutre dans vos bagnoles et pas les attacher et risquer de les buter à chaque tournant en fait allez directement tuer ceux des autres vous embêtez pas à les faire avant hein vous attendez 9 mois pour rien Non, non. <rire> T'es pas toute seule, ça tourne. Bah oui, mais ça fait comme ça en fait. Tu peux lever les mains, ça change pas le fait que la route, elle tourne. Oh les vieilles. Ouh, ouh, 4 pour le prix d'un. Allez hop. De sens allez grand rigolo n'importe quoi il ya des voix quand même hein. toutes les griller d'un coup c'est une chose mais rester dedans euh, c'en a une autre hein. là il va passer sur la deuxième ah, non mauvaise bouche ça le démange à mon avis bonheur des vacances tu peux partir à la bourre et rouler vite sur le périph' Faut t'insérer vite quand bon, tu peux pas partir à la bourre et arriver à l'heure parce que là clairement je devrais y être depuis une heure et quart donc euh, c'est pas un peu moins de monde sur le périph' qui va me sauver la vie mais voilà au moins j'aurai euh... point final pour <rire> ah. bon, le périph' ça reste le périph' jamais dégagé bien longtemps, mais quand même chouette à voir. Une méga hurlait qui arrive, ça a résonné sec dans le tunnel. boxe pas dans la même catégorie, mon frère. Aïe aïe aïe, dans quoi je m'embarque Ça a complètement changé, je sais plus où je vais là. Ah si. On récupère la porte-maillot, c'est mon pour-homme. que repérer en journée. Là-bas, au fond, pour capter comment ils l'ont laissé le rond-point. Typiquement, là, typiquement. Euh... On mal embarqué quoi. Ah mais non, de toute façon, oui. La route que je cherchais, elle n'existe plus. Elle va aboutir là-bas et elle est barrée. Il y a des engins de travaux et tout. Ça sert à rien que je vienne. Oh, c'est le bazar. Mais bon, on a le temps. On n'est pas pressé. Oh, ça y est, ils refont les lignes et ils vont ouvrir l'avenue complète. C'est bon ça. On va voir à quoi ça va ressembler dans les prochains jours. Oh, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Bah oui non mais apparemment il n'y a pas de rétroviseur sur la Renault Talisman On oh, voit wow, où ça glisse La ligne de peinture fraîche là ça chasse C'est fou Allez non 70 allez bah, Ouais bien sûr 40 devant un radar et 110 le reste du temps. Relou les gars. Il y a des trucs bizarres qui te gardent devant chez toi, Henri. Il roule dans quelle voie, lui D'accord. Il change et après il clignote, logique. À voilà, la parisienne quoi. Oh là Super bien balisé ça, on perd une voie pile au feu et il n'y a rien qui te l'indique. Ah oui, là-bas il circule déjà sur les nouvelles anciennes voies. Enfin sur euh, les anciennes voies normales de l'avenue qu'ils étaient en train de tracer cette nuit et nous on est toujours sur les nouvelles et je pense que du coup ils vont s'occuper de ce côté là cette nuit et demain allez boys allez boys oh, c'est le bazar quand même oh, oh, oh. Il est à gauche pour aller à droite, lui. À peine la flèche s'allume, il y a déjà un klaxon. C'est incroyable. Autant il y a des gens qui sont lents. Ça, c'est une chose. Autant il y a quand même des principes physiques qui font qu'un véhicule ne peut pas démarrer dans le dixième de seconde à l'image d'un feu, en fait. Tu vois pas pousser quoi il était dans mes fesses lui avant de passer comme un grand moguai à fond la caisse là mais vraiment dans mes fesses euh... genre si je freinais je me retrouvais assis sur son capot quoi n'importe quoi Ah oui alors, c'est le nouveau dessin Ouais bon c'est tout droit avec un zigzag au milieu qu'on ne comprend pas Oh putain la jonction elle est dégueu par contre oh Non allez, toi tu roules à 90 depuis tout à l'heure Et là que ça passe à 70 tu freines, non mais j'aurais. Il était temps, j'étais pour la deuxième fois de suite à bout de souffle. 4000 bornes avec le Honda Rebel CMX 2020. Je <rire> ne yeah, croyais pas que j'ai pas vu les deux usus passer à 120. J'ai juste décidé de pas relever. Wow, il s'est rabattu vachement près. Henri il a commandé mes pneus, bien joué mon pote. On va pouvoir reprendre le SV, ça fait trop plaisir. Il faut que je recharge la batterie parce qu'à mon avis, elle a mouru. Putain, on va pouvoir rerouler le SV, ça ça fait plaisir. Aïe, aïe aïe mais ça, ça se prévoit camion-cheval, il faut changer de voie avant, qu'on ne pas embouteillé et qu'on peut librement vadrouiller sur les voies. faut pas rester tout à droite, je vais recharger. Ouais, il pue lui, enfin il pue, je sais pas, mais Il dégage. J'étais en train de me dire est-ce que en partant pile poil au feu vert là juste avant on peut attraper celui-là avant qu'il soit rouge Je me suis dit vas-y j'essaye. Au moment où je pars je vois qu'il est orange, je me dis bon peut-être. Et puis euh, au moment où je dévoile, je me dis bah non. <rire> non C'est pas possible, mais on va pas essayer que ce soit possible. Ils font quoi Mais non Je n'ai pas déverrouillé le 15 gig Le Neumann Et j'ai failli mettre la première Avec la béquille On commence bien ce retour -là. Après, Je sors bien Deux voies d'un coup, c'est bien connu. On adore ça. allez dix cochons, on va. allez voiture Merci oh. Non, quelle mauvaise idée Dans la vie On fait caca Tous les jours On fait caca Et oui, mes amis, si on passe par là, vous savez ce que ça veut dire Que le périph' est fermé, qu'on va se taper une route éclatée. Et que je vais probablement taper mes fesses contre ma selle plusieurs fois. J'espère que non, je me suis dit en partant justement, vas y tu fais gaffe, tu roules doucement, pépouze comme un pépé. Tu éclaires bien pour voir où tu roules. Et je sais que ça ne va pas se passer comme ça. Yeah je voudrais vivre ailleurs Ailleurs pour la meilleure fois oh. il oh, y a un mec qui s'est biché wow. qu'est ce que c'est qu'est ce qui se passe qui se fait tamponner Ah merde, si j'appelle les pompiers, moi appeler les flics. T'es bourré euh, On appelle pas les pompiers. On là, on va être obligé, mon gars, si t'es KO. Euh... Non, non, non, si, si, ah si oui, les est c'est rude, il va avoir les problèmes. Oui. Ah, Tiens, mais comment il rentre ouais, On va se mettre sur les côtés. Ouais. Je vais te poser le scooter, je vais t'aider. Toi, je, ré... je vais le récupérer, son scoot. Ouais, Ça va, il est léger Ouais, truc de merde J'ai pas vu, t'as vu toi ce qu'il lui est arrivé ou pas il a, il a perdu le contrôle pour... En fait c'est quoi Il est parti là et il s'est pris, pris le faire face Oh ah, bâtard la ah, fais... Tu l'as vu toi Tu l'as vu faire là D'accord Tout seul, tout seul, il a... Les... J'ai pas vu moi, j'étais derrière toi, j'ai rien vu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 Dernière, hein bah, <rire> T'es pas loupé, là, mon cochon Bah, ouais. T'habites où oui, la Boulogne. Boulogne Ça hein. va chez moi, ça. Reste assis pour l'instant, tu vois, tranquille. T'as mal quelque euh, part, ou pas Ça va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 Tu regardes ça, je sais pas si ça peut te servir, tu le mettras sur euh... Tu travailles là hein ouais. <rires> Bah ouais ouais, ouais, ouais. Tu travailles. Ouais. Non non non tu t'es arrêté avant, t'es tombé avant. tu arrêté avant. Mais si tu veux y aller, vas-y hein. Ouais, bon, hein. Si tu travailles.. Euh... Attends je vais mettre mes warnings moi par contre. Je vais me mettre sur le côté parce que.. Oh. Oh, Putain c'est un malade. Beau, Il a de la chance hein.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 Bah mec t'es resté, euh, t'as mis quelques secondes avant de réagir je hein, t'ai pris le travers, Putain, Là-bas, du coup t as, t as là, Non, non, vraiment là-bas Là-bas, un Ah oui, là-bas, là-bas T'as demain tu vas re... tu, re... oui, hein, tu, tu sens rien parce que le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 Là, la shop, ouais. toi, à... Et nous, nous... Toi, toi tu le suivais et nous deux on arrivait de l'autre côté. Bon, et tu vas Beau Grenelle. pas c'est ce tu ça Ouais. Ouais franchement bien vu. Bon. C'est pas mon top, mais toi t'es resté inconscient. Tu m'as fait un petit peu de temps, tu te refais un petit peu de resté inconscient. Il est resté inconscient. Je suis le pire. Moi je suis le petit merde. là, moi je suis de là. Tu as tapé le record là, le truc de moi. t'as brûlé jusque là. Tu racontes, c'est inconscient, au moins 10 secondes. Nous, on est autour de toi 10 secondes. Je me suis mis là sur le côté direct, quand t'étais en face, et le camion s'est arrêté aussi. T'as fait un vrai truc hein fait un vrai truc Après on a eu peur Ouais Bah oui T'habites où Bah à J'ai pas t'as ton casque, je te dépose, tu vas réussir à venir ou pas Moi j'habite Ici les Mounio Non mais... pas Non mais je suis pas avec lui, moi j'ai ma pour pas Non ah, mais je, cas, cas, je, suis je, prime. je suis un coeur pris, moi. Je suis un coeur pris. tu connais pas. C'est toi Je le prends comme Par contre, t'as qu'un ton blouson, je sais pas s'il si vaut cher, mon pote. Tu vas rester à Je vais tenir quand même sur mon truc. L'arrière. Je vais faire le fou. Fais pas le con. Parce que moi, j'ai une fausse plaque, frérot. Ah ouais J'ai le si. Je peux fais faire arrêter. Tiens-toi, t'as pas peur des câlins. Tiens-toi à lui. J'ai pris un choc à Mais franchement, bien sûr que t'as pris un choc vénère. Le simple fait que tu sois resté dans le Schwartz quelques secondes, c'est que t'as tapé la tête. Si t'as tapé la tête, sois vigilant. Préviens ta meuf. Vraiment. Tu lui dis pas je vais caler machin, tu lui dis chérie j'ai tapé la tête... Euh, Genre, là, juste Imagine par un truc là, un truc tout bon si tu vomis, vous... ouais. il faut qu'il urgences que... aux urgences. Pas une... Ce, sera pas pas une... pas pas. Ce sera pas l'alcool. Elle sera là chez toi ta meuf ou pas ouais euh... Et tu crois elle dormira ou pas On va la réveiller ou pas Ouais je vais la réveiller, mais je vais lui dire. Tu veux que je lui dise moi non je Raconte ouais. tu vas dire Raconte ta version comme tu veux tu vois Mais juste dis lui Dis lui frérot Eh dis ce que tu veux, dis lui hey, il y a un mec qui t'a coupé la route ce que tu veux Oui oui voilà Mais par contre, contre, contre dis lui que... T'as tapé quand même Ça va voir ton casque frérot Ton casque qui est wiki en ouais. Tu de la tête ouais, ouais, vas-y toi. moi, t es t es moi manteau, t t Viens je te ramène à boulette. T'as tout Contrôle tout. Bon. Regarde t'as bien tout sur toi mec T'as bien tout sur toi Ouais j'ai tout enfin, Allez. juste à tes clés Ouais j'ai mes clés T'as tes clés de chez toi C'est sûr ça te dérange pas Frérot, écoute-moi, j'habite à Isimou au chaque côté. J'ai pas te laissé en galère et tout là. Vas-y, aura un mec qui m'aura sauvé. Ça sera bien dangereux. d'un jour. Tu vas guérir Bah ouais. pas frérot, des de scooter. On se retrouve demain. Ça. ça te dérange pas Frérot, je te dis, viens. Bon, merci les gars. On bah, a de rien, prends soin de ouais, toi. Bonne soirée. Hein. Camarade, bonne nuit, bon, bon pilotage. Il vient de se passer une folie Le mec il arrivait de là là. Il arrivait de face à nous Il a tapé je sais pas quoi Il est tombé Et son scout il était encore plus loin De lui vers moi Son scout et lui ont glissé Son scout a, coûté, a glissé plus loin que lui Mais lui par contre il était à 12 grammes quoi. Sans rire quand on Putain, quand on dit que l'alcool Et je blâmerai personne parce que j'ai pris le guidon avec deux bières dans le nez. Mais deux bières. J'étais capable d'écrire mon prénom quand on m'appelait. Et je voyais en face de mes trous. Lui, il tenait même pas debout, là. Faites pas les cons. Il a une chatte monstrueuse. Franchement, il a une bonne étoile parce qu'il s'est vautré. Il y avait la camionnette devant moi, le mec, il a pilé. Et devant la camionnette, il y avait un camion. Et le mec, il avait esquivé le, le camion. Il a esquivé le euh, scooter. Donc franchement pas les cons là on a garé son scooter il y a un autre gars qui s'est euh, arrêté avec moi il va le ramener ils sont sur la même route mais c'est trop bête franchement mmh. oh. le mec on est arrivé sur lui j'ai cru qu'il était mort c'était flippant Putain. heureusement il a eu la présence d'esprit d'attacher son casque et de mettre ses gants correctement il avait le bid écorché à vif tout le long Là, il sentait rien, mais demain il va douiller. Toi, il fallait traverser à l'heure. Ah oui, c'est là où ça commence à être rodéo. J'ai checké un truc sur mon téléphone. Il y a la police garée juste derrière moi. Attends, personne n'a les idées claires ce soir. Et moi, c'est juste la fatigue. Je sors du boulot et à la cantine, on a de l'eau en à la fontaine, donc euh, pas de nan, nan ni nan nan je sais pas quoi oh il m'a fait flipper la vie de ma mère quand on est arrivé au dessus de lui qu'il a pas bougé je suis sûr que je le connais le mec en plus sa tête elle me disait il a quelque chose allez, petite chose cool on redémarre le SV je vais changer les pneus demain ça c'est trop bien de pouvoir rouler en SV. pas si j'y arrive. Faut que je décapuche sur le booster.